Quand on regarde un arbre, que ce soit un peuplier, un micocoulier, comme ça on arrive à le déterminer avec ses feuilles. On identifie par les feuilles, par les bourgeons, par les fleurs, une espèce végétale et un arbre en particulier. À l'automne, quand il est défeuillé, on est capable aussi de reconnaître par sa silhouette, par sa forme, un certain nombre d'espèces d'arbres. Cette forme, en fait, elle n'est pas due à quelque chose que l'on n'arrive pas à attraper, c'est les axes qui constituent cette forme, les axes qui sont dessous cette forme, qui sont sous la silhouette, qui permettent d'identifier l'espèce. En fait, le système d'axes, il se construit tout au long de la vie de la plante. Alors, il a deux propriétés, il permet d'occuper l'espace, il permet aussi de déporter les feuilles dans cet espace-là et donc d'avoir une meilleure efficacité en termes d'acquisition des ressources. Il se déploie depuis le jeune âge jusqu'à la fin de la vie de l'arbre. Mais Ça veut dire du coup qu'il y a de plus en plus d'axes sur une plante depuis sa naissance, sa germination, jusqu'à sa mort. Alors, cette manière de, de voir la plante, ben de, de la graine à l'arbre adulte, à l'arbre sénescent, euh, comment l'aborder Plus il y a d'axes, eh bien, plus c'est difficile de comprendre un petit peu cette structure, et puis en plus elle est grande, donc pas facile à manipuler. Dans les années 70, Francis Allais a développé une méthode, un certain nombre de concepts, pour aborder cette structure végétale, et notamment en révéler l'organisation. Le végétal, c'est pas quelque chose qui était compris comme un être organisé, autant les animaux, oui, il y a des plans d'organisation, chez les végétaux, c'était pas quelque chose de très... Très à la mode entre guillemets. Donc il, a, il est parti sur le principe, les axes se construisent par les méristèmes. Ces méristèmes sont à l'extrémité de tout axe, que ce soit racine ou tige, et donc ils construisent les éléments foliaires et parties de l'axe qui permettent à la structure de se développer au cours du temps. Chaque méristème d'une espèce a un certain nombre de propriétés. Donc la combinatoire de ces propriétés donne une manière d'agencer les axes dans l'espace un peu différente d'une espèce à l'autre. Francis Allais a résumé finalement ces différentes combinaisons en faisant des dessins. Esprit synthétique et très bon dessinateur de Francis euh, a amené à créer des modèles, des modèles architecturaux dédiés chacun à un botaniste qui avait travaillé sur un groupe plus, plus ou moins important de, de plantes comparable à l'idéalisation qu'il en faisait. Alors le le modèle architectural, il y en a une vingtaine, 20-25, ça dépend un petit peu, ça, ça, ça bouge, ça évolue. Mais finalement, 20-25 modèles, 200 000 espèces de plantes, ça ne rentre pas dedans. Même si on prend les arbres, il y en a un peu moins, mais c'est quand même quelques dizaines de milliers. Donc il a fallu aller un petit peu plus précisément dans la structure de, de la plante et s'intéresser à ah, non pas le tronc et les branches, comme c'est le cas du modèle architectural, qui s'occupe de l'occupation de l'espace, vertical et latéral, hein, on va occuper l'espace dans les, dans, dans les deux sens, mais regarder l'ensemble des axes constitutifs d'une espèce. Alors, si on prend le, le cas du cerisier, euh, tout le monde connaît bien le cerisier pour ses cerises, et quand on cueille les cerises, on les cueille préférentiellement sur des petits axes, il faut faire attention d'ailleurs de ne pas les casser en les ramassant, parce que sinon, l'année prochaine, il n'y aura plus de cerises. Ces petites structures vivent quelques années, elles sont plutôt courtes, portent beaucoup de feuilles en proportion et portent forcément la sexualité. Ces petits axes eh ben, ils sont positionnés sur des axes un peu plus grands, qui sont constitués simplement de ces, ces rameaux courts euh, sur, les, sur les côtés. Et eux aussi ont peu de croissance en épaisseur, ce ne pas des, des grosses structures, et ils portent ben, du coup beaucoup de feuilles. Et puis ces, ces rameaux, on va les appeler rameaux, qui portent ces rameaux courts, sont eux-mêmes portés par les branches. Les branches, elles, elles, elles prennent du diamètre. C'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Et donc la structure va être plus conséquente, occuper beaucoup plus d'espace. Et finalement, ces branches sont posées, disposées sur le tronc. Et finalement, cette imbrication donne ce qu'on appelle, nous, l'unité architecturale. C'est la signature un peu spécifique de chacune des espèces dans l'agencement des axes, et on va reconnaître un certain nombre de propriétés, structures et fonctions à chacune de, à chacune de ces catégories d'axes. Alors ça, ça nous permet d'aller vers le, vers le développement de la plante au cours du temps, qui va mettre en jeu soit je continue sur cet élément de base, l'unité architecturale elle grandit, elle est de plus en plus grande, mais pas plus complexe. Et puis un certain nombre d'arbres qui eux vont utiliser un processus de duplication, qu'on appelle la réitération, refaire un chemin, qui a été décrite par Roloff-Holdemann, qui accompagnait Francis Hallé dans les années 70, qui était forestier. Et du coup, cette capacité à réitérer, à dupliquer la structure élémentaire, ça permet d'avoir des cimes de plus en plus grandes au cours du temps. Donc ce processus de réitération, on le connaît aussi, alors plus communément, quand il y a un traumatisme sur l'arbre. Quand on casse le tronc d'un jeune arbre, par exemple, et bien, la réaction, c'est on voit la plante remettre en place un petit axe qui vient remplacer, et ça, c'est une réitération, mais d'origine traumatique. Ce processus existe quand on joue avec la tronçonneuse aussi. Hein. Euh, là, il va y avoir remise en place d'axes, donc la, la plante va exprimer de la réitération. Mais la réitération est plutôt un processus dans le développement de beaucoup beaucoup d'arbres, que ce soit tropicaux, méditerranéens ou tempérés. Donc ce mode de construction nous permet de, de voir une évolution de la forme, la silhouette de la plante, de pyramidale avec une hiérarchie très forte au départ, va passer à quelque chose qui s'ouvre petit à petit, parce qu'il y a justement ce processus de duplication qui se met en place, et puis ça continue ce processus-là, et la cime devient de plus en plus grande. Alors, le, le développement, on va pouvoir le résumer par un certain nombre d'étapes de la vie de la plante, et donc c'est ce qu'on appelle la séquence de développement, qui permet ben, de caractériser chacune des espèces qu'on en arrive à étudier. Alors, se développer comme ça dans, dans le temps, ok, mais il y a un contexte qui permet l'expression plus ou moins forte de la, de la hiérarchie, de la structure, de l'architecture végétale. Et finalement, pour une même espèce, eh bien, on peut avoir un arbre qui va faire 30 mètres dans des conditions favorables du milieu, et puis la même espèce, dans des conditions plus défavorables, va faire 20-30 cm. Et pour des âges très avancés, on va avoir 90 ans, 100 ans, et une plante qui fera une centaine d'années. Et pourtant c'est la même espèce, donc en le regardant on ne va pas dire c'est un arbre, on va dire peut-être c'est un petit arbuste, et pourtant c'est une espèce qui est capable de faire un arbre. Ça c'est la plasticité de la structure dans un milieu différent. L'inverse, des espèces différentes dans un même milieu vont montrer des stratégies très différentes de construction, donc ça on fait le petit rappel au modèle architectural, mais aussi dans le mode de construction de la réitération, dans la construction de la cime. Et là, on va avoir une grande diversité de formes finales qui sont sous-tendues par une structuration, une, une, une architecture différente. Et puis, on a aussi même des stratégies d'installation de l'arbre qui vont être de la germination au sol, toute truc classique. Hein. Et puis, il y a des, des arbres qui vont germer, non pas au sol, mais sur d'autres arbres et qui vont envoyer leurs racines au sol pour constituer un tronc. Et donc, on va avoir de la substitution d'un arbre par un autre arbre. Donc, une autre manière de se substituer, de coloniser le milieu forestier. Alors voici un petit peu rapidement la vie de l'arbre, les notions d'architecture végétale. Alors je vous encourage à regarder les arbres maintenant avec un autre regard, plus emprunt en, en tous les cas de, de cette idée de construction, d'éléments de, imbriqués, de modularité en fait de l'arbre. Et ça vous donnera une autre façon d'apprécier la, la nature et la nature de l'arbre en l'occurrence.